tout le monde les, -les j'espère que vous allez bien, je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo euh, des meilleurs decks pool 3. Finalement aujourd'hui on va parler de Modok, Modok la nouvelle carte du season pass, j'ai deux decks Modok absolument incroyables, absolument stratosphériquement cool à vous euh, proposer. Alors Modok déjà ça fait quoi Alors non, on va euh, par parler de la base, le season pass, alors Modok c'est une carte qui est donnée dans le season pass, sinon c'est pool 5. Petite astuce si jamais vous voulez acheter le Season Pass mais finalement vous dites que 10 ou 11 euros euh, c'est un peu cher. En fait si vous passez par le site Marvel Snap, alors peut-être vous connaissez déjà l'astuce et que vous euh, vous mettez en Philippines, en monnaie Philippine, en fait vous payez un peu moins cher, genre 20 à 30% moins cher. Je crois que ça revient à 7-8 euros si je dis pas de bêtises, voire peut-être même un peu moins cher le, le Season Pass. Vous pouvez faire pareil évidemment pour les gros, euh, les gros coffres, hein, par exemple 8000 gold. Euh, si vous voulez acheter 8000 gold donc c'est ici ça fait euh, 120 euros je pense que vous allez payer si je dis pas de bêtises quelque chose comme 80-90 euros si vous passez par le site Marvel Snap alors c'est pas un truc euh, illégal hein. pour le coup c'est juste vous passez par le site et vous, vous mettez en monnaie philippine donc voilà c'est une possibilité qu'on peut faire donc euh, je vous invite à le faire si jamais vous voulez envie d'avoir ce Modoc alors je vais vous montrer ce qu'est Modoc Modoc c'est une carte absolument incro euh, incroyable. c'est euh, c'est un tour 5 Enfin, c'est un tour 5. En tout cas, il coûte euh, 5 mana. Il est où, ce petit loup ah, Écoutez, je vais juste aller là. Je vais vous montrer comme ça. Modok pour 5. 8 de puissance. Il euh, défausse votre main en reveal. Donc, il arrive, il défausse. Évidemment, on va jouer un deck euh, défausse avant de continuer pendant que j'y pense. Deux de petites choses à vous dire Tous les jeudis Vous le savez C'est la journée Marvel Snap sur Twitch euh, Donc euh, voilà N'hésitez pas à venir euh, le, le jeudi du matin au soir de, euh, En général Je commence vers 10h Jusqu'à 20h, 21h Maintenant il y a les tournois Marvel Snap Avec le nouveau format tournoi Donc euh, tous les jeudis Je vais faire un tournoi Hier j'ai fait un tournoi J'ai d'ailleurs joué Mon deck Modoc, Le deck Modoc numéro 2 Que je vais jouer dans cette vidéo euh, J'ai fait top 8 euh, J'ai fait 4-1 4 victoires Et ensuite une défaite C'était élimination directe Donc j'ai fait euh, mais bon, j'ai peut-être mal joué sur la dernière. Bref, on s'en fout. Vous en foutez, vous n'avez pas vu le match. Euh, donc voilà, j'ai fait vraiment une belle performance. Et hier, euh, en ladder, j'ai commencé 50. Parce que j'étais pas passé une infinite le mois précédent. Euh, j'ai commencé 50 et en une journée, j'ai fait 50 à 74 avec le deck. Donc vraiment, le deck Modoc, en tout cas les decks Modoc sont absolument incroyables, mais très très techniques. Donc ça, c'est la première chose par rapport à, à Marvel Snap et au jeudi, tous les jeudis. Twitch.tv The Fish to go. Je vous invite à venir. Et euh, petit truc, si jamais... Euh, non, ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo prochaine. Mais je vous dirai euh, de quoi euh, au début de la vidéo. De, de quoi je voulais vous parler. Et là, normalement, vous êtes... <rire> C'est un teaser incroyable, mais en fait c'est pas si incroyable. Bref, donc Modoc, on défausse. Le premier deck que je vais vous proposer, c'est cette version-là. Il y a deux versions euh, dans la vidéo. Je vais en jouer qu'une parce qu'il y en a qu'une que j'aime plus que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, c'est juste que j'ai une préférence pour. Soit vous vous jouez la liste que vous préférez, soit et ce sera sûrement le cas, la liste euh, dont vous avez les cartes. Évidemment, parfois euh, l'autre liste, en fait, il y a Ella et vous n'êtes peut-être pas Ella dans le deck. Bref. Dans votre collection, du moins. Cette liste-là, elle va donc jouer avec Morbius, évidemment, une carte qui est totalement incroyable. Les gens me parlent même de nerfer maintenant Morbius, vu que euh, forcément, avec Modox, ça fait des dingueries. Puissance plus 2 pour chacune de votre carte défaussée pendant cette partie. Euh, bon, ça, ça a des counter, hein, le Morbius. On peut, il peut prendre chang il peut prendre Enchantress, surtout. On a le Collecteur. Alors, quand une carte rejoint votre main depuis n'importe où, à part votre deck, puissance plus 1, on va dire, mais... Pourquoi il y a Collector dans cette, dans cette version Bah en fait parce que le modog va défausser Apocalypse. Apocalypse c'est vraiment la carte clé de ce deck. Euh, elle défausse, elle revient dans la main, ça marche sur Collecteur, et ça marche également avec les Swarms. Donc en général, il passe vite à 3, 4, 5, ce qui est quand même absolument incroyable pour un T2. Euh, pour un truc un peu curvé. Colin Wing, évidemment, avec Swarm, on connaît la combo. Lockjaw dans ce deck absolument délicieux. Lockjaw qui veut justement bah, permettre d'avoir beaucoup de défausses. Lockjaw, c'est vraiment la carte clé dans ce deck et dans l'autre. Même si dans l'autre, il y a d'autres cartes clés, on va dire. quoi que Dans cette version aussi, hein. Lady elle va défausser l'Apocalypse. master ça peut défausser l'Apocalypse le soir, mais n'importe quoi. Dé défausser des cartes qui vont finalement améliorer le Morbius. Euh, le Dracula, évidemment, qui est très très cool à la fin, euh, avec l'Apocalypse et accessoirement avec la Chavez qu'on va piocher à la fin. La Chavez est bien dans ce deck parce qu'il y a le Dracula et en même temps, ça peut être amené sur Lockjaw et en même temps, ça permet d'augmenter nos chances d'avoir le Morbius, d'avoir le Lockjaw en dans, dans les euh, on va dire les premières draws parce qu'on va jouer qu'on se carte sur les 5 premiers tours vous, le, vous connaissez le helco évidemment très très important alors s'il y a des, des, des fausses que vous n'avez pas typiquement si vous n'avez pas helco vous pouvez mettre moon knight à la place voilà vous, vous bricolez comme vous voulez j'ai envie de vous dire que les cartes clés de ce deck c'est vraiment modoc évidemment apocalypse lock joe et morbius si vous n'avez pas lock joe normalement apocalypse bon Mor euh, morbius je sais pas si c'est pool 2 ou pool 3 peut-être pool 2 euh, mais bon si vous n'avez pas lock joe pour le coup je pense que le deck sans Logjo, il est quand même beaucoup plus faible. Donc ça, c'est la première version. Je mettrai les... Euh... Enfin, non, je ne mets pas le code des decks en général. Peut-être qu'il faut... Que je... je vais essayer de mettre les codes du deck. Mais bon, en général, il n'y a que 12 cartes. Euh, les codes, je ne sais pas si ça a vraiment du sens. Mais bon, je mettrai quand même les codes. genre d'être agréable au moins une fois dans l'année. <rire> euh, le deck Modok 2, voilà. C'est vraiment la version que je préfère. Une version avec Ella. Donc on va jouer Logjo encore. On va jouer en défausse Elko, euh, Modoc et Colin Wing. Donc il y a un peu moins de défausse dans ce deck. Mais on a la Femme Invisible qui va comboter avec Ella et euh, Modok. L'idée, c'est quand on a Ella en main et qu'on fait Modok ou Elko, bah, on a une grande chance de défausser Ella, évidemment, 100% avec Modok. Euh, et donc derrière, on ne peut pas faire Ella qui va ramener les grosses créas. Là, avec la Femme Invisible, bon c'est Contrable, évidemment, s'il a Enchantress. Ou si la Cosmo, pour le coup. Mais on fait Femme Invisible, Modok est là. Et en fait, contre plein de decks, ça fait instantanément gagner. Dans ce deck, il y a la Captain Marvel. Alors, il y a une carte que vous pouvez rajouter si vous l'avez. Euh, c'est Helicarrier. Carrier c'est un Pool 4, si je ne dis pas de bêtises. Pool 5 ou Pool 4, mais je crois que c'est Pool 4. Quand il est défaussé, vous voyez, c'est le, le gros euh, le vaisseau. Vaisseau aérien. Quand il est défaussé, il met trois nouvelles cartes dans votre main. 3 euh, pour 6, je crois. Enfin, créature de coup 6. Euh, alors moi honnêtement si j'avais unique carrière je serais bien embêté Parce que peut-être que je virerai Giganto mais je trouve que la Marvel elle est trop trop cool dans ce deck Alors si vous n'avez pas Marvel si vous n'avez pas Giganto vous mettez des Hulk Si vous n'avez pas des Magneto des choses comme ça l'idée c'est de mettre des grosses créas Donc Marvel j'aime bien mais vous pouvez mettre Hulk vous pouvez mettre Death Bon, l'idée, en gros, vous l'avez compris, c'est de jouer des petits trucs un peu, un peu curvés, un peu tricky avec Lockjaw. Joe. Euh, et là, l'idée, c'est qu'elle va ramener les grosses créatures qu'on va défausser. Donc, euh, Infinote, vous êtes censés tous la voir. Et après, voilà, Marvel, Magneto, Giganto, si vous n'avez pas ces trois, vous mettez des Deaths, des Hulk, des... Toutes, toutes les grosses créas que vous avez. On va passer in game donc vraiment voilà le win rate de ce deck il est stratosphérique le nombre de cubes il est stratosphérique parce que en une journée alors j'ai beaucoup joué hein. je crois que j'ai fait une session de 9 10 heures mais en 9 heures faire de 50 à 74 c'est quand même assez rare surtout en stream en général en stream euh, on a une concentration qui est euh... ah. non. Ah en fait j'allais dire en général je snap quand j'ai soit un lock joe soit femme invisible est là parce que j'ai déjà Ela et ça veut dire que derrière j'ai soit à piocher Elko, soit à piocher euh, l'autre euh, le Modoc. Donc j'ai deux cartes finalement qui vont comboter. Ce que je ferai pas avec Femme Invisible Modoc parce qu'il n'y a que Ela finalement que j'ai à piocher. Mais en général, voilà, si j'ai un Lockjaw, un Morbius aussi. Ok. En fait je sais Ouais, je pense c'est comme ça. Je vais snap, je crois. Parce qu'en vrai, Lock, Modok, Modoc, ça marche trop, trop, trop, trop, trop, trop bien. Surtout que là, on est réduit. Donc, Mojo, Lodo, le, pardon, Lock, Joe, Modoc avec une main comme ça, où je vais défausser ma main. Le Modoc va partir dans le deck et ça me peut ramener là. Ça peut faire instantanément gagner T4. Donc là, je pense que c'est un snap. J'aime bien snapper agressivement parce que je suis extrêmement confiant avec le paquet. Alors, je pourrais Morbius avant. C'est vrai que Morbius, il va quand même être assez dingo. Ah, c'est dur à dire. Ah j'ai pas envie de perdre mon Morbius Et en même temps en termes de mana euh... Après je peux le faire au prochain tour Vous allez me dire mais Alors je vais le faire maintenant C'est très agressif mais je vais le faire maintenant Et dans mon deck là on a euh... 5 cartes Donc on a une chance sur 5 Après on peut le piocher, on peut le remettre et tout Bon c'est pas si mal aussi de défausser la main par rapport au plan des rêves c'est aussi l'avantage, c'est que, en fait, ce deck-là, l'avantage de... Alors, y, chacune des versions a un avantage, évidemment, a des qualités, des défauts. Je trouve que le défaut de celui-là, c'est qu'il prend un peu plus Cosmo. Ok, la Marvel, le Elko. Toujours ici, hein. L'idée, c'est vraiment, de, avec Logjo, d'utiliser Logjo au maximum. Ok, Donc, le défaut de celui-ci c'est qu'il il peut être contré par Cosmo, pas par Chang-Chi souvent, mais par Cosmo ou Enchantress, mais souvent Cosmo. Par contre, il ne se fait pas contrer par les lieux. Vamos les win. Ouais, là ça ramène l'enfer sur mon adversaire. Hein. Super. Et là, n'importe quel draw, de hein. toute façon, on va, lui, il va, on va lui donner une main vide. Et nous, on va prendre genre ça et ça. Et puis voilà euh, sympa hein et donc euh, voilà cette version peut être contrée par cosmo mais par contre n'est pas du tout contrable par les lieux parce que parfois il y a des lieux où on n'a pas accès il y a beaucoup de lieux dans le jeu de plus en plus où on n'y a pas accès bah, en fait ce deck là il y a accès donc euh, avec ella donc voilà ça c'est vraiment pas un souci la qualité de l'autre bah en fait c'est que bah, c'est l'inverse c'est que elle est moins contrable par les cartes un peu tech par contre, elle peut être euh, euh, embêtée par les lieux. Alors peut-être que là, vous êtes en train de aussi vous dire « Bah ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une notion de RNG également fiche ?» Parce que et là, c'est quand même une carte qui, comme ça, théoriquement, sur le papier, paraît assez RNG. Bah En fait, pas du tout. J'ai joué les deux. Alors j'ai plus joué celle-là que l'autre. J'ai joué les deux, mais vraiment, celle-là, je la trouve d'une stabilité. Déconcertante, c'est le mot déconcertante parce qu'il bah, y a des cartes, il y a de la défausse RNG, il y a Ella et tout et en vrai c'est hyper hyper stable Par contre c'est très très compliqué à jouer mais je sais que ça m'a fait très plaisir, il y a beaucoup de, de viewers qui ont joué le deck hier pendant que je, je jouais en, en live Et qui m'ont dit mais c'est incroyable j'ai monté euh, 10, 20, 20 rangs en quelques heures quoi, enfin franchement euh, le deck il est, bah déjà il est, voilà, il est surprenant On pourrait presque snapper avec une main un peu tricky comme ça. Je crois que je vais snapper. Ah. Bah, en vrai, euh, je dis Ah, mais oh, c'est dingue. Hein. Moins 3, moins 2, moins 1. C'est super rare. Bon, il faut soit une défausse. Il si joue Wandu, Killmonger. Orbius. Le problème, c'est que si je fais Swarm sous Lockjaw. Et qui a une défausse, je suis un peu embêté. Je pense que j'attends un tour. Par contre, je vais quand même Morbius. Et j'attends un tour. Parce que là, si j'ai Elko ou si j'ai euh, le Modoc, c'est-à-dire une chance sur deux, hein, j'en ai deux dans le deck, il me reste 4 cartes. Je le mets euh, sous femme invisible. Ça, ça ne change rien. Ouais. On peut Magneto. Ah, on va. Intéressant. C'est lui qui a l'initiative. On sait ce qu'il va faire là. Il va sûrement Galactus. Comment on contre Galactus On ferait pas juste Giganto à gauche. En fait si j'avais l'initiative je ferais Magneto à gauche. Après je peux quand même Magneto. Ah non parce qu'il va tout détruire et Magneto va rien ramener. Parce que l'idée c'était de ramener Wave. Ah dommage. Dommage de pas avoir l'initiative ici. Je vais juste Giganto. Ah non. Je vais pas se compenser. Help, OK Bon, on est, on est devant à gauche. Euh, on a rien défaussé. On a le droit de partir. Hein. <rire> on a le droit de partir. Il reste quoi comme monstre dans le deck Il reste pas beaucoup de monstres dommage ouais c'est arrivé trop tard ça ça arrivait avant je faisais le play avec femme invisible faut pas non plus tout le temps tourner autour de galactus il y a pas tout le temps galactus il y a 000000000000000001% des gens qui ont galactus dans le jeu mais bon alors je pense qu'il faut partir ça c'est important aussi de on a on a snap mais on va quand même partir vous voyez donc c'est pas parce qu'on snap qu'il faut à tout prix rester Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, donc je vous le redis. Mais la clé de ce jeu, c'est le snap. C'est pas le win rate. C'est toujours mieux d'avoir un bon win rate si vous êtes un bon snapper, vous savez abandonner, vous savez snapper quand il faut. Et que, en plus, vous avez un bon win rate. Ah bah là, vous êtes, le, vous, êtes, vous êtes un crack absolu. Mais si vous êtes un mauvais joueur, mais un très bon snapper, bah en fait, c'est mieux que d'être un très bon joueur et un mauvais snapper. Oh, il est sympa ce Taskmaster. très sympa, bon ça marche pas trop avec notre deck, Polaris, en fait notre main est horrible, pour bon, lui après il a pas son modoc hein. On va ramener la femme invisible ici. Si jamais c'est Colleen Wing, voilà très bien. Colleen Wing qui dépose, super. On savait que ça allait souvent être de la... Enfin, ça pouvait être. De... En vrai là j'ai presque envie de snap, mais j'ai quand même une main où j'ai un tour vide. T4. J'ai menti, hein. Je suis un sacré menteur moi. Euh... Donc on va faire ça. Into Aero ou Marvel Je pense qu'Aero, Into Taskmaster, ça a l'air cool. Ça sert à rien à héros. Marvel, au moins, ça peut être. Ouais, là, ça, la Polaris, elle a carré Polaris, souris. Chouris, carte très très, très très très cool. Hein. Il va bien bien être amélioré. Il y a eu un nerf de Zabou, évidemment. Hein. Enfin un nerf. Oui, c'est un nerf de Zabou parce que Zabou était trop pété. Un nerf de surfer parce qu'ils étaient trop pétés. Mais c'est comme ça qu'ils auraient dû être créés, en fait, au départ. Maintenant, en gros, Zabou. Il est euh, 2 mana, 2 de puissance. Il diminue de 1 les T4. Surfer, il est 2 de mana ou 3 de mana, 2 de puissance. Wow. Bah écoutez, je pense qu'à la fin de cette vidéo, on va ouvrir des, des trucs. Hein. Bah, je clique sur les missions en vrai. Euh, 3, de, ouais, donc 3 de mana, 2 de puissance et il donne plus 2 de puissance au coup 3. Comme avant, maintenant c'est que 2 de puissance. C'est une carte qui est très cool. Et le Zabou c'est une carte qui est très cool. L'avantage, c'est que maintenant le Zabou il peut être... J'aime bien Snap quand j'ai des mains comme ça. Il peut être joué euh, dans les... Euh, dans les decks Mister Negative. Parce que ça fait comme... Euh... Euh, ah, je sais, <rire> j'ai perdu le nom, c'est con. Euh... Comme le... Psylocke, je crois, hein, c'est le nom, hein, Psylocke, hein, celle qui donne un mana euh, T2, la 1, enfin euh, pour 2 mana, 1 de puissance, qui donne euh, l'avantage de snapper comme ça quand on a une bonne main, alors on n'a pas euh, 100% de gagner. Hein. quand on a une main comme ça, je pense qu'on a entre 55 et 60% de chance de gagner, mais surtout on a ce qu'on va appeler de la folle d'équité, euh, pour ceux qui jouent au poker, c'est-à-dire, même si on a que 55 ou 60%, bah en fait on va faire abandonner l'adversaire parfois, parfois on peut être derrière en fait, hein. Genre à la fin, on peut jouer la game et perdre. Mais là, l'adversaire, là, il, il est parti. On a pris un point sans jouer. Sur 1, 55, 60%, c'est ok. Hein. C'est très très bon. Bah Franchement, je vais snap encore. Hein. Log, Joelco, c'est trop trop fort. Hein. Si j'ai là... L'avantage, c'est que j'ai vraiment deux plans de jeu dans ce deck. Peut-être, c'est une des différences... Ouais, ça peut être une... C'est chiant, ça, en vrai. Bon, ça va, mais... En vrai, ça va. Si ça va sur Clintar, ça va. En fait, j'ai pas envie d'avoir trop de crayon. Board. En fait, c'est une des différences qu'a ce deck par rapport à l'autre. C'est que dans celui-là, il y a vraiment deux plans de jeu. Il y a le plan de jeu Lock Joe qui est un vrai plan de jeu. Et le plan de jeu est là. qu'on peut vraiment gagner sans Ella. L'autre version. Enfin non. Non, non c'est pas totalement vrai parce que dans l'autre version, il y a Dracula aussi qui fait gagner une ligne à lui seul. Mais on va dire qu'on est vraiment plus un peu plus dépendant du Lockjaw pour faire nos petites combinaisons de défauts et tout. Là, on se fait plaisir là. Timodoc. En vrai c'est presque un peu trop. Par contre le Morbius il est.. Voilà, bon, on va l'overdraw mais. Je vais en mettre qu'un je crois. Je vais en mettre qu'un. wing. ouais, bon on est vraiment à bord. C'est pas forcément bien. En vrai, c'est vraiment pas forcément bien d'avoir autant de swarm. C'est même plutôt pas bon du tout. Ouais. C'est même plutôt pas bon du tout. Parce qu'en fait on perd là, on va sûrement perdre à gauche. Je pense qu'il faut pas, malheureusement, il faut partir ici. C'est dommage, hein C'est dommage, mais je pense que là, il faut partir. En fait, ce lieu, il a été trop chiant, il nous a bloqué. Pff, on, on, normalement, on a déjà un, bord, un, un, un deck qui, qui, floude, qui floude facilement le board. Donc là, le fait d'avoir un lieu qui rajoute des créas, c'est vraiment pas bon. Puis là, il y avait trop de soirs, on n'a pas pu piocher nos cartes. Donc là, voilà, j'ai là. Si je pioche la ferme invisible, Je snap. Euh, avec Ella en main, donc Lockjaw et là, ça marche pas trop parce que quand on a Lockjaw et qu'on joue des cartes, on peut avoir de la défausse qui défausse Ella. Par contre, quand on a Lockjaw, justement tout à l'heure j'ai snap parce que j'avais Lockjaw et une petite carte à jouer sous Lockjaw. Et l'avantage c'est que cette carte euh, elle permettait de défausser et d'avoir Ella. Oui. Ensuite du deck parce que Ella était vraiment bien tranquille dans le deck quoi. Donc là c'est super, hein. les effets continus euh, sont doublés. donc euh... Je pense pas snapper juste parce qu'il y a Morbius euh, Citadel. Bucky Bard, c'est intéressant. On peut faire Elko maintenant. Au calling wing. Je pense qu'on va Elko maintenant. On va, on va défausser des cartes, mais je pense que c'est intéressant de le faire maintenant. Si je défausse pas Ella, je snap. À part si je défausse les petites, genre Swarm, Colin Wing. Mais s'il y a un des deux gros monstres, Giganto, Magneto, plus Paella. Ça donne faim hein, Paella. Ah, Oh, dommage, donc on va pas snap, hein. Donc il a quoi, il a Armor et ville. On peut défausser notre main. Colin Wing. En fait, j'ai un joli magnéto que j'aimerais bien jouer. T'as quoi dans le deck 4 cartes, on peut piocher la 20-20. Je crois que je vais Modoc au centre. En fait, je vais défausser ma main. Ça améliore le Morbius qui est énorme. Il gagne la ligne tout seul. Et là, en fait, je pense qu'à droite, j'ai gagné. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici. Ah quoique, bah non, on va pas passer vu qu'on a l'ogjo. Enfin, quoi que, on peut quand même passer. Ou alors on le fait maintenant, parce qu'en vrai, dans le deck, on a l'infinite. Hein. Je crois qu'on va passer, on va faire ça et ça. Ouais. Bon, on, va on a pris que, un hein, ici, c'était un peu compliqué de snapper. C'est toujours des spots qu'on peut analyser, on peut se dire, ah, on est quand même pas mal, son deck, il a l'air vraiment euh, bizarre. Ça... C'est le mot, hein. son deck, il a l'air bizarre en vrai. On a pris qu'un point. C'est pas une histoire de gagner ou perdre ce jeu vraiment, c'est vraiment pas une histoire de win rate. C'est vraiment une histoire de snap. Je le dis tout le temps, c'est très très chiant, j'en conviens. Mais c'est le win rate, c'est toujours un plus, mais vraiment il faut s... il faut vraiment se concentrer sur le snap et je d'expérience, j'ai beaucoup de messages sur YouTube, sur, sur Twitch de gens qui me disent « mais euh, je comprends pas, j'ai vrai... Je... » Enfin, ils savent en vrai, ils analysent leur, leur play, c'est des bons joueurs de cartes. Ils disent je, « je joue bien le deck, j'ai des bons win rates, j'arrive à gagner plus de games que j'en perds, mais je stagne, j'arrive pas à, à sortir de mon rang parce qu'ils sont trop concentrés sur le gameplay. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver à jouer suffisamment, suffisamment bien, pour... Euh, Est-ce qu'on tente est Pas obligé de le faire maintenant, on va attendre. Pour avoir des automatismes en jouant, ce que je pense que j'ai maintenant avec ce deck. J'ai des automatismes quand je joue, je connais les combinaisons de cartes, les machins, quoi faire, à quel moment et tout. Et ça me permet de me concentrer un peu plus sur le snap. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à baisser la concentration qu'on utilise, la, la, le mental, enfin le... ouais, la, notre, notre réflexion plutôt sur la technique et augmenter par la technique de gameplay et augmenter notre réflexion sur le, le gameplay. Enfin, le, le, pardon, le cube, le, le, le, le, le snap cube. On va modoc maintenant ici. L'idée c'était si on piochait là, on faisait modoc derrière femme. Et je pense qu'on va faire modoc ici. On a déjà snap. Et c'est pour ça on a snap c'est plutôt important. Faut pas snap quand on fait log Jomodoc quoi C'est pour ça que mieux on snap, plus on snap tôt plus mieux c'est Bah c'est très bien hein, ça améliore énormément le Morbius Ah c'est super hein. On peut attendre vu qu'on a l'infinite On va sûrement faire Infinite à gauche Je pense que là on peut se permettre d'attendre. De toute façon là, elle sera donnée par Lockjaw ou par Infinite ou par, euh, par le top deck. Donc là ça sert à rien de jouer je pense. Donc on a Giganto, donc on va faire ça. On va faire ça, ça, ça et ça. Let's go. Enfin un sacré tour Donc là le Joe Bim Qui ramène là Qui ramène des monstres Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de monstres Genre le petit Magneto là ça, ça va très bien Ça va améliorer son Kraven Mais c'est pas la fin du monde Le petit Mdal Oh c'est rigolo Mdal en vrai Ça améliore son Kraven <rire> Je suis sympa en vrai avec lui Le Swarm Ok Bon en fait, on fait énormément de points. En fait, il y a plusieurs types de decks dans le jeu. Si on doit vraiment faire deux types de decks, deux, deux rubriques, enfin deux, jeux, deux, deux catégories, il y aurait les decks qui vont interagir avec l'adversaire. Il n'y a pas une catégorie bonne, une catégorie mauvaise. Des decks qui vont interagir avec l'adversaire et des decks qui ne vont pas beaucoup interagir avec l'adversaire. Nous, on a un deck qui n'interagit pas avec l'adversaire. Ça ne veut pas dire que notre deck, il n'est pas technique. Bien au contraire, la technique de notre deck, pratiquement 4-70% de la technique de notre deck, c'est maîtriser notre deck, maîtriser les combinaisons, maîtriser les probabilités de notre deck et accessoirement sans parler des cubes, là on parle juste de gameplay. Et évidemment les 30% restants c'est savoir ce que fait l'adversaire. Je pense qu'on va snapper quand j'ai Morbius, Elko, Modok, je pense que c'est des mains qui sont quand même assez intéressantes, j'aime bien snapper Early comme ça. Et l'adversaire peut aussi partir, ça peut arriver. Euh, et il y a des decks qui vont plus interagir avec l'adversaire, donc qui vont augmenter le pourcentage maîtrise du deck adverse. Bah, par exemple, Serra Control. Moi, j'adore Serra Control comme deck. Je trouve ça génial. Euh, le deck Serra Control, il va, il va principalement gagner par connaissance des decks adverses. Parce que c'est pas un deck qui va proposer du jeu, il va contrer le deck en face, donc il va plus interagir, il va interagir véritablement avec le deck en face. Par contre, ça c'est un peu chiant, va euh, surtout avec elle-là. Ah bon. Par contre, voilà, le, le, le, la connaissance de votre deck, elle est un peu moins importante. Elle existe quand même, hein, mais elle est un peu moins importante. Ah merde, il y a deux barres sans nom. Ah là par contre, euh, comment on fait quand il y a deux barres sans nom Bon, et là ça sert à rien. Avec un bar sans nom, ça va encore. J'aurais mis, Je pense qu'il y avait un seul bar sans nom, j'aurais mis des swarms et des Lockjaw. Mais Lockjaw à la fin, peut-être. sous bar sans nom. Genre en mode, euh, je remplis de petites merdes. Mais bon, en vrai, ça aurait quand même sûrement perdu. Mais comme ça, là elle est vraiment sur les autres lignes. Je ne peux pas défausser, sinon je perds la ligne de Morbius. Il faut quand même que je gagne ici. Bon, j'ai toute ma défausse en main, donc c'est pas mal. Je vais juste lock Joe, là. Elle se déplace, hein. Elle se déplace. Ah, zut Bah c'est chiant, elle peut plus se déplacer. Je pouvais pas la mettre derrière parce que j'ai Lockjaw. Mais... Bon après Magneto c'est cool, hein. Pas concede, mais je crois que j'ai perdu. Ah, fait chier. Si je fais pas Marvel, j'ai gagné avec Magneto. Ah, c'était un spot qui était tellement bizarre, j'avais trop envie de le jouer. Je suis désolé. Là, pour le coup, euh, si je suis en tournoi, j'abandonne. Mais c'est intéressant parce que justement, hier, j'ai fait un tournoi, mon premier tournoi. Et. Euh il bah, y avait plein de matchs que j'abandonnais de manière vraiment judicieuse. Quoi. Là où en ladder, vous voyez, typiquement, c'est une game, je sais que j'ai perdu, mais même en ladder, en vrai, sincèrement, même en ladder technique, c'est-à-dire ladder tryhard, c'est une game que je joue jusqu'au bout. Parce que je trouve que c'est quand même tellement intéressant que j'ai envie de voir le truc. Après, je suis content parce que mon, mon, mon gameplay en tournoi et en ladder est quand même différent. En tout cas, mon snap, mon snap gameplay, parce que mon gameplay en vrai, il est et heureusement, il est pareil euh, quel que soit le match. Bon, on va essayer d'avoir des Hulk avec Lockjaw, Joe, Morbius. Là, on a Modok, femme invisible. Donc, si on trouve, elle est là, c'est gagné. Non, avoir plein de Hulk, en général, ça fait quand même souvent gagner. Morbius, euh, Maximus pardon. Ok cool, on a deux Hulk. Après il peut avoir Changchi mais. En vrai euh, c'est toujours bien d'avoir des Hulk. Là on va faire euh... Je pense qu'on va plutôt Lockjaw into Modok plutôt que femme invisible. Parce que la femme invisible ça veut dire qu'on est obligé de top deck en deux tours. Lela. La probabilité elle est existante mais elle est pas incroyable. Alors qu'on a plus de chance je pense d'avoir Ela avec lock Joe. Bon faut juste pas piocher Ela maintenant mais. Donc voilà, comme ça, on a un Modoc ici. Modoc va défausser la main, ça va récupérer des Swarms. Et là, j'ai quand même une grande chance d'avoir Ela derrière. Enfin, pas sur ce tour, même si j'ai une chance sur ce tour, mais au tour d'après avec les Swarms et accessoirement, je pourrais top deck là aussi. Donc là, normalement, c'est pratiquement 100% d'avoir Ela. Donc on va faire ça, ça... J'aurais presque pu jouer un swarm, mais si j'ai là, je vais ramener plein de créas. Et je pense que j'ai trois cartes dans mon deck. Je vais en ramener. Ouais, je pense que je vais partir du principe que j'ai là ici. Modoc. Voilà maintenant j'ai une chance sur 3. Oh waouh. Destroyer. Oh c'est nice, son play quand même plaît, reste naze. Bon, je fais une petite dernière et après on ouvre. Je pense que j'ai 1000. Je pourrais ouvrir un ou deux coffres. Bon, mine de rien, j'ai quand même pris des points. Et pourtant, j'ai donné 4 points à mon adversaire à la gamme d'avant. Et, euh, et j'ai donné quand même quelques points dans cette, dans cette vidéo. Mais. Oh, Gandalf. Mais voilà, vraiment le. le... Le, mon timing de snap, il s'est extrêmement amélioré. et Là, je vais snap parce que pareil, j'ai une main qui est bonne. En fait, dès que j'ai des mains bonnes, ça me suffit. Parce que je pense que mon deck est très fort. Je pense que je le joue très bien. Euh, ouais. Bon, ça peut être un peu chiant, ça, mais... Tout dépend des draws. Giganto est-ce qu'on a vraiment besoin du superflu Après, on, on s'en fout un peu de défausser Swarm avec Calling Wing. C'est pas trop. En fait, il y a moyen ici de juste passer. Juste Calling. Il défausse ça. En fait, si ça défausse pas passe c'est pas grave. Mais je pense que je prends le, le play 50-50 ici. J'ai pas envie de jouer la femme invisible. J'ai pas envie de perdre le superflu qui est trop important. Là, c'est franchement pas grave de faire ça. Parce que l'idée, c'est qu'en fonction de mon T6 que je pioche, déjà, je peux piocher Lockjaw et j'ai un gameplay différent. Elko, je peux avoir un gameplay différent également. Il est possible que le play, ce soit Modoc. Ici. Modoc maintenant je pense Ouais Modoc maintenant J'ai des bonnes En fait soit je pioche Ella Soit je pioche Lockjaw Qui me donne Ella Donc en fait là j'ai des énormes probabilités d'avoir Ella dans cette partie Donc là on va passer c'est cool On a infinite euh, swarm ça marche bien Donc là Lockjaw me donne Ella Ou Ella me donne Ella vous voyez Et sachant qu'en plus je peux la piocher Donc j'ai une chance sur 4 de la piocher Une chance sur 3, une chance sur 4 De piocher euh, Log Joe, après j'ai deux cartes Qui seraient pas bonnes, donc j'ai une chance sur 2 d'avoir Ella Plus ou moins hein. Un poil moins, mais sachant qu'on est, est quand même Pas trop mal on board hein. On a le Log Joe Donc on va pas jouer avec euh, Infinite Je pense qu'on va vraiment jouer avec Ella ici Il a Snap, c'est intéressant Il a Snap, ça veut dire peut-être qu'il craint pas euh, Ella Ou oh, alors il se dit qu'on l'a pas une probabilité. Ah, dommage parce que ça c'est gros, ça fait gagner. Je fais ça à droite, j'ai gagné. Après, euh, est-ce qu'on gagne avec des swarms Swarm, swarm Je pense pas. Tente un log Joe. Hein. On va le faire. Hein. Allez, c'est la dernière, on va tenter. 2 pour 8. Je pense qu'en tournoi, je tente pas parce qu'il ne faut pas perdre 8 en tournoi. Par contre, en ladder, je la tente celle-là, clairement. Mais on parlera des tournois plus tard. Je gagne si ça ramène un monstre. Et là, là c'est gagné. La, la Marvel, elle peut aller à droite. Ah non, mais de toute façon, je gagnais à gauche. Ok. Mais ouais, en tournoi, rapidement, en gros pas si vous avez déjà fait les, les formats 1v1 de ce jeu, mais en fait euh, s'il si te reste 2 cubes et l'adversaire en a 8, tu peux pas lui en prendre plus que 2, c'est normal, c'est comme au poker, si t'as euros, tu vas pas pouvoir lui envoler 50 s'il en a que 40. Euh, et donc, il y a une game, À un moment j'ai perdu 8 et derrière c'était relou parce que je pouvais faire que du 2-2-2-2-2, donc euh, le 8 faut éviter de le jouer, à part si vraiment on est méga confiant. Donc voilà. Mais bon, ça peut-être ça vous dit rien parce que vous avez pas encore vu ce que c'est. Mais bientôt, euh, lundi prochain, je, ferai, euh, je vais faire une série de vidéos sur les 1v1. Je vais essayer de combattre Torl quand 1v1, Tars, et je vais essayer de faire ça avec tous les streamers français et inter. Donc je vais vraiment faire une série de vidéos où je vais faire des 1v1 contre tous les streamers du monde. Donc ça va être assez rigolo. Euh, voilà. Donc euh... Est-ce qu'on va avoir un Galactus Un Thanos J'avoue que j'aimerais bien Bar Galactus. Après, Shuri, c'est peut-être la carte qui m'intéresse le plus. 400 crédits. Ça permet de continuer. On est où là bon, Le petit Zabou à deux. Il est Ouais, c'est vraiment un. En fait, s'il était sorti comme ça, ça aurait été tellement intéressant. Il n'aurait pas écœuré les gens du jeu. Pff. Ah non, remarque, je dis Vamos, mais c'est un pool 3 maintenant. Mais bon, ça reste cool. Hein. Ouais, non, si, je peux quand même dire Vamos. C'est quand même le droit. Hein. Non, c'est un pool 3. Hein. Il swarm. On va le pimper. Ouais, ouais, Chialc, c'est passé pool 3. C'était pool 4, c'est passé pool 3. Euh, carte trop cool, hein. franchement, carte trop trop cool. J'ai pratiquement tout le pool 3. il me manque En fait, il me manque les pool 4 qui étaient passés pool 3. Et encore, j'en ai pas mal pour... Euh, J'ai eu Absorbing Man et tout. Bon. Ouais, les avatars, je m'en fous. Moi, j'utilise celui de base. Et... Bah écoutez, c'est fini. Hein. On, va, on va payer 100. de 25. On va payer 100 pour finir. Histoire de finir à zéro. Et on va se laisser là. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez. Je vous invite à venir sur Twitch. Ah oui, ce que je vous disais au début de la vidéo par rapport à. Ouais. Euh, en gros, j'ai envie de mettre des.. Sur YouTube, j'ai envie de mettre des shorts, des vidéos shorts. Euh, je trouve que sur Marvel Snap, ça peut être assez rigolo de mettre des petites vidéos 30 secondes. Ça s'appelle les shorts. C'est un nouveau truc de YouTube. Mais je sais pas faire ça. Mais c'est pour ça que je ne vous en parle pas vraiment dans la vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Twitter qui m'a dit, bah fichou, je peux t'aider si tu veux à t'expliquer. Donc voilà, il va m'expliquer. Si jamais, bah, finalement, euh, bah euh, j'arrive pas à comprendre ou alors il euh, y a des choses qu'il comprend pas lui-même. Euh, bah là je vous redemanderai sur Youtube si jamais il y a quelqu'un qui, qui, qui est intéressé pour m'aider mais bon pour le moment c'est pas d'actualité parce que quelqu'un normalement va m'aider d'ici euh, dans, dans, dans deux jours euh, ce week-end donc, euh, donc voilà on en parlera si jamais je, je galère sur ce merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde